François Cillon est placé aujourd'hui à dans la Haute-Marne, le Premier ministre. l'antisémitisme l'antisémitisme l'antisémitisme l'attractivité attractive attractive l'autonomie autonomie, autonomie. Bah, bioéthique bio les blocus blocage blocus déblocage des grèves du développement durable le développement économique le, développement. le, développement. le dialogue social Mais non je suis pas à l'intérieur te toujours je fume juste euh, les vagues dialogue dialogue constructif. Yeah. Dialogue bloc. merci dialogue. les discriminations diversité diversité la diversité diversité diversité le droit et le devoir Droits de les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits du genre humain, les droits de l'homme, écologiquement compatibles, d'écoute, on écoute, être euh, à l'écoute, éducation, l éducation. L éducation, son efficience, 11%, 11%, 34%, 64%, 14 milliards, 555, 249, 306, l'égalité de l'égalité républicaine. L'égalité des chances. L'égalité des chances vers une égalité des chances. L'égalité des chances, égoïsme égoïsme l égoïsme les élites de ce pays et les couches populaires émotions émotions ensemble ensemble ensemble ensemble ensemble ensemble Ensemble. que tous ensemble ensemble ensemble l équilibre l équilibre l'équilibre éthique l'éthique l'éthique de l'effort l'europe l'europe euh, débat sur l'europe l'europe l'europe L'Europe. et l'europe évaluation évaluation l évaluation tous les experts expulsif Fanatisme et les fanatiques la fermeté feuille de route feuille de route flexibilité fmi fmi fmi le fmi, FMI monétaire de la Banque mondiale, le FMI, euh... fonds d'investissement social, fondamentaux, des fondamentaux, des fondamentaux, fondamentaux, formation des jeunes, des frappes, la gauche, extrême globalisation, globalisation, la globalisation, la globalisation, gouvernance, gouvernance, la gouvernance, la gouvernance, gouvernance, Un groupuscule d'extrême gauche, le haut conseil, l'hostilité, l'hostilité, à ouais. cette réforme, l'hostilité, l'hostilité, d'un milliard d'euros, plus d'un milliard d'euros, okay. zéro, plus de 1125 1120, 5 millions, 15%, 9% de la 3 milliards, 5. 1040 Pères sensibles D'une Idéologie Idéologique Les immigrés Les immigrés L'immigration Impactée Un impact impacté est Inacceptable Ceci n'est pas admissible L'indispensable D'innovation Elles innovent Innovent Structure d'innovation L'intégration D'intégration D'intégration Les intégristes Les responsables des syndicats Citoyens si. issus de l'immigration Citoyens issus de l'immigration Des jeunes Des jeunes Des jeunes Des jeunes Des jeunes Des jeunes Des jeunes Des jeunes Des jeunes les jeunes jeunes les jeunes jeunes les jeunes les jeunes les jeunes de jeunes les jeunes les jeunes les jeunes et jeunes c'est jeunes aux jeunes aux jeunes les jeunes jeunes les jeunes aux jeunes des jeunes les jeunes c'est jeunes la laïcité la laïcité le politique la liberté liberté de la presse liberté de la presse liberté liberté fondamentale liberté liberté l'égalité de management le marché sur ces marchés de marché les marchés marchés financiers marchés internationaux marchés financiers les marchés financiers des marges de manœuvre marge de manœuvre médiation, médiateur, le médiateur, Millard. 76%, 3, 40, 90%, des dizaines et des dizaines de milliers de milliards, 5 milliards, milliards, ménages les plus modestes, de... mobiliser. mobiliser, mobilisation, mobilisation, mobilisation, mobilisation, mobilisation. mobilité, Une modération dans les rémunérations, moderniser, de la modernisation de l'État, la modernisation, nous sommes dans un monde encore moins simple, nous sommes dans un monde Compliqué dans un monde devenu complexe. La mondialisation. mondialisation. La mondialisation. La mondialisation. La mondialisation. Moraliser. Moralisation. La moralisation. Moraliser. Moraliser. Moraliser. Moralisation. Moralisation. moralisation. Mutation. Mutation. Mutualiser le nationalisme. Au nationalisme. Nécessaire. Nécessaire. Ils savent pourquoi la réforme est nécessaire. Nécessité absolue de négociation. Négociation. Négociation. Objectif. Objectif. Objectif. Des objectifs. Des objectifs. Objectifs. Objectif de l'OCDE. Offensive. On on N'a pas le choix. De... <t 'en> partenaires sociaux. Partenaires, partenaires. Partenaires sociaux. Partenaires sociaux. Partenaires sociaux. Participation. Participation. Participation. Pays émergents. Pays émergents. Pays émergents. Et les pays émergents. Performance. 5 milliards. 5 milliards. 1, 2, 3, 4, 10%. 70%, 70%. 1, 2, 3, 4, 10, 20 millions. Du peuple français. Populaire. Cité populaire. Le plan de relance, plan social. Le plan social, plan social. Pool très bon. Je suis détaché de toujours Moraszier. Privatisation, privatisation, privatisation. processus Progrès. des Progrès. Progrès. des projets, des projets, projets, proximité projets, des projets, qualité projets, des proximité, proximité, proximité, qualité, proximité, qualité. rationalisation le financier la réforme de l'hôpital public, cette réforme réforme, réforme réforme, réforme réforme, réforme réforme, réforme réforme de la réforme, réforme qu'il faut, les réformes de structure de fonds, <rire> Euh, réformer euh, les réformes de structure, réforme, la réforme, la réforme. Okay. Réforme. réforme, réforme, oui, réforme. réforme 62 744, 66 000, 67 000, ou trois par an. C'est tout faire la République, Réseau, Réseau, Réseau, Des Réseaux, Des Réseaux, Respect